Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better day. Allez, bien sûr, un nouveau numéro avec beaucoup de surprises, avec beaucoup de plaisir, chers abonnés. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si je fais encore cette vidéo, c'est juste pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, je suis là, dans un premier temps, pour dire merci à tous ces abonnés qui sont présents, plus de 200, d'accord Et ceux qui viendront justement, nous allons grandir la famille. Si c'est votre première fois, likez, abonnez-vous et nous lâcher en gros pouce bleu ça a vraiment nous fait plaisir. Alors, merci de nous préférer aujourd'hui. Je suis là pour vous parler des professions dans, de façon brève qui sont qualifiées parce qu'il faut avoir un bac ou avoir deux ans d'expérience dans ces cinq dernières années. Et beaucoup me posent la question de savoir « Mais quelles sont donc ces professions euh, ?» Voilà, et tout, et tout. Bah, je veux vous dire, en gros, je peux vous dire que c'est euh, tous les métiers, disons, euh, tous les services euh, d'autres administratif, euh, je lui dis dit, vous êtes un banquier, vous êtes un gestionnaire de crédit, vous êtes un financier, euh, vous êtes qui, euh, Karima administratif, tout ce qui est administratif, euh, vous pouvez donc euh, participer. Les artisans, tu peux être euh, en peintre, d'accord, ceux-là qui font la peinture, euh, ceux-là qui, qui posent des carreaux, en fait, je peux dire que c'est un ensemble. Et ce qui globe tout ça, si tu es un gérant d'un service privé. Tu lui dis euh, en gestionnaire privé, alors tu fais partie. Qui, qui mange un pays en gestionnaire privé Vous êtes en coiffeur par exemple et euh, vous avez votre atelier. C'est vrai, vous avez euh, suivi la formation et après vous avez ouvert votre atelier et vous gérez personnellement cette entreprise. Vous êtes en gestionnaire privé, donc vous faites partie. Celui-là qui font des choses de façon pratique, des électriciens, mais il faut avoir des preuves pour pouvoir justifier vos deux ans d'expérience professionnelle, d'accord Ce qui vous garantit tout simplement votre visa. Alors, il y a d'autres questions qui, qui reviennent toujours. Cette année, est-ce qu'il y aura le passeport ben, Je vous dis, bonne nouvelle parce que depuis 2019, sans le passeport, tu ne, tu ne pouvais plus jouer, mais euh, DV23, jusqu'à aujourd'hui, nous apprenons que vous pouvez jouer sans le passeport, vous savez, si vous avez votre passeport, c'est déjà en plus parce que quand vous êtes sélectionné, il vous faut absolument le passeport, c'est mieux pour vous, vous avez la chance parce que le temps que vous allez prendre pour réaliser un passeport, je pense que ça va vous coûter et ça va vous prendre assez de temps et vous risquez même de ne pas pouvoir jouer. Et heureusement, vous n'avez pas besoin de votre passeport pour jouer. Vous avez une carte d'identité nationale. C'est parfait, c'est génial. Vous pouvez donc euh, le jouer avec cette carte. Mais une fois sélectionné, vous savez que vous avez besoin impérativement de votre passeport. Est-ce que c'est clair pour vous Et Vous êtes un coiffeur, c'est génial. Et si vous êtes un plombier, vous êtes euh, un banquier, vous êtes euh, un gestionnaire, vous êtes, vous êtes en médecin, un docteur, vous êtes, euh, vous êtes qui encore Mais moi, je vous donne un conseil. Si vous êtes tout ça, et vous disposez votre bac, ne vous cassez pas la tête. Si vous disposez votre baccalauréat, votre diplôme d'état, ne dites pas que voilà j'ai déjà cette fonction et je vais pour mes deux ans d'espère. Non, ça sert absolument à rien. Présentez juste votre bac et passez à autre chose. Mais si ça verrait que vous ne disposez pas d'un bac et vous avez l'expérience, vous pouvez, euh, dans ce cas, vous focaliser sur ces expériences. Et bien sûr, deux ans d'expérience dans ces cinq dernières années. C'est bien précisé, hein, dans l'une des fonctions. Voilà, des forestiers, c'est beaucoup plus encouragé. Donc, euh, vous pouvez également faire un tour sur, sur Internet pour avoir une liste exhaustive de ceux-là, de, de ces professions qui sont bien sûr éligibles pour ce programme Dave 2024. Et moi, je ne peux que vous remercier, je ne peux que vous dire merci pour le soutien du plus profond de mon cœur. Et si vous avez cette vidéo, ne gardez pas pour vous seul. Si j'ai l'information, je garde ça pour moi seul. Ce n'est pas une bonne information. Alors, quand vous avez une bonne information, essayez de partager autour de vous. Partagez avec ceux qui euh, aimeraient entendre, Partagez euh, avec ceux-là qui aimeraient donc tenter aussi leur chance. Vous avez un rêve, c'est parfait, mais poser le pas vers le rêve, c'est encore mieux. Donc, c'est pour ça justement que j'ai décidé de partager avec vous euh, ces différentes informations. Et je vous l'avais déjà toujours dit, faites attention aux différentes informations que vous allez renseigner quand vous allez jouer. On l'a déjà dit dans la vidéo précédente que les dates sont connues, 5 octobre, 8 novembre, bien sûr, pour jouer, tenter sa chance et vivre de façon permanente aux États-Unis. Je pense que c'est un grand rêve et nous allons pouvoir nourrir tous ce grand rêve. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire toutes vos suggestions, tous vos commentaires. Je vous ferai plaisir de les répondre directement en commentaire ou vous pouvez vous joindre à nous. Nous aurons une équipe forcément dans la région du Bénin, tout à fait. Une équipe de coaching forcément pour aider ceux-là qui veulent jouer, qui veulent tenter leur chance à ne pas faire d'erreur en jouant. Si c'est votre première fois, likez, abonnez-vous. Et nous lâcher en gros pouce bleu, ça va vraiment nous faire plaisir. Alors merci de nous préférer, merci d'être là pour nous. Euh, vous avez la possibilité de nous suivre sur cette chaîne Acoca Officielle, ou vous nous suivez directement sur Vival Media Masse de Patache. Et en gros big up à vous. On se retrouve très prochainement dans une autre nouvelle vidéo. Si j'ai d'autres astuces à partager avec vous, je vous aime. Bye.